J'ai décidé de trouver une solution pour pouvoir faire ce que j'aime et, euh, et le vivre pleinement. Benoît et moi, on vit en camion aménagé et euh, partout où on se déplace, on va rencontrer des personnes qui font des projets intéressants. Euh, et quand il y a un projet enfin, ou une personne qui a un coup de cœur parce que c'est c'est un message fort qu'on a envie de faire passer sur euh, des messages inspirants. Ça peut être une forêt comestible, ça peut être quelqu'un qui vit sans argent, ça peut être l'autoconstruction d'éoliennes, ça peut être des messages qui nous permettent d'essayer de retrouver un peu notre, notre chemin pour, pour, pour savoir ce qui, nous, ce, qui, ce qui nous plaît beaucoup, ce qui, ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire dans la vie. On a choisi de partir vivre en camion et ça, ça c'est en fait la, la pierre clé qui nous permet à la fois d'aller rencontrer plein de gens tout le temps partout, sans être fixé à un endroit où on revient tout le temps, et en même temps qui nous donne une liberté de dingue parce que on n'a pas de loyer. Ce loyer, qui à mon avis est la chose la, la plus grosse charge qui empêche la liberté. Si on devait plus avoir de camion, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il serait hors de question de... Enfin, on trouverait une solution pour plus avoir de loyer. Et euh, bah, en étant sur la route, en rencontrant plein de gens, en rencontrant plein de projets, en rencontrant plein de choses, on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué que ça. Depuis, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, plein de manières d'obtenir de la nourriture. Donc, qui ne sont pas une manière seule et unique. Euh, C'est-à-dire qu'on ne on va pas faire euh, que du, euh, de la récup euh, de... Euh, de ce qui euh, a été euh, jeté dans des supermarchés, mais il y a aussi la possibilité d'aller euh, récupérer dans les champs, euh, dans, auprès des producteurs qui l'acceptent, bah, ce qu'ils n'ont pas pu récolter pour X raisons, parce que la commande n'a pas été honorée, etc. De la récupération directement dans les champs, ou autrement de la récupération du glanage euh, dans la nature, parce qu'il y a énormément de plantes comestibles dans la nature, euh, aussi tout ce qui est dons, trocs, euh, tous les sites internet qui permettent aujourd'hui euh, d'aller récupérer chez ses voisins de la nourriture qui, qui, qui va être périmée et que les gens ne pourront pas manger. Enfin, euh, Il y, y, en, y en a des quantités de, de, de solutions et c'est ça la chose la plus fondamentale et c'est ça qu'aujourd'hui je pense à travers Sideways on a le plus envie de diffuser, c'est le fait de se dire mais, euh, que c'est possible. Réussir à trouver la solution pour être soi-même sans avoir à se vendre en fait, parce que c'est ça dans notre société, c'est qu'on passe notre temps à aller se vendre pour pouvoir acheter de quoi manger, pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir... Et, euh, et le fait de ne plus avoir à, à se vendre, bah, ça nous permet d'être totalement en harmonie avec soi-même et donc faire les choses qu'on aime. Déjà, c'est que je suis bien avec moi-même, qu'on adore le projet qu'on fait, qu'on se dit tous les jours qu'on a une vie qui est bien, qui est géniale. et, euh, et et qu'on rencontre des gens extraordinaires, qu'on apprend énormément de choses, qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de rencontrer encore plus de gens, d'apprendre encore, euh, encore plus de choses. On a trouvé une idée qu'on qu qu qu poursuit, qu'on trouve géniale. Et euh, bah c'est juste qu'on est heureux, quoi. C'est déjà énorme <rire> Quand on grandit, on passe d'abord par euh, l'école où on choisit pas les camarades de classe. Euh, et forcément, il y a des personnes avec qui ça colle, il y a des personnes avec qui ça colle pas. Après, j'ai eu l'impression de me libérer un peu de tout ça en allant à la fac, où bah, au final, tu rencontres les personnes que tu apprécies et tu restes avec ceux que t'aimes. Et, euh, et quand je me suis retrouvée de nouveau dans un travail classique, on se retrouve comme dans la situation d'école, où il y a des gens qu'on aime bien et des gens qu'on n'aime pas, on est tous dans le même bureau. De toute façon, il faut bien qu'on s'entende bien ensemble. Ce que je n'appréciais pas dans mon travail précédent, euh, c'est que j'avais l'impression... C'est ma manière de le dire, mais j'ai l'impression de me retrouver un peu dans un système féodal où euh, je travaillais dans une très grande entreprise où il y avait des chefs. Alors la personne qui nous avait employés était un petit peu euh, le, la personne à, à qui on, on prêtait allégeance. Et euh, On n'avait plus le droit de faire quelque chose qui déplaise à cette personne parce que c'est elle qui nous protégeait du reste. Je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière dans toutes les entreprises, je sais que dans celle dans laquelle je, je travaillais c'était comme ça. Et ce qui fait que je me suis retrouvée à un moment à, à, à bien m'entendre avec d'autres personnes qui avaient fait allégeance à d'autres personnes mais que mon chef n'aimait pas. Les relations interpersonnelles se sont dégradées à un tel point que ce n'était plus agréable du tout d'aller au travail. Et euh, que quand on rentre au, dans un bureau et qu'on se demande ce qui nous va nous tomber encore sur la gueule, parce qu'il euh, y a un tel qui aura raconté des conneries à droite ou à gauche, ça n'a vraiment plus d'intérêt. Et, euh, et quand on n'a plus du tout envie d'aller au travail juste pour ces raisons-là, euh, bah, vaut mieux partir, <rire> tout simplement. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve de nouveau dans cette situation où on est libre et où on va voir uniquement les personnes qu'on aime bien. Et s'il y a quelqu'un qui ne nous apprécie pas ou si nous, on n'apprécie pas quelqu'un, bah, on passe notre chemin. Et puis, et puis voilà, ça, c'est génialissime. Quand j'allais au travail, fallait... je ne pouvais plus être moi-même parce qu'il fallait répondre à un certain nombre de règles. Il fallait être habillé de telle manière, il fallait... Fallait fallait écrire les mails en respectant tel et tel code, fallait euh, tout faire en, en répondant à un certain nombre de normes qui ne me correspondaient pas. Et ce qui fait que quand j'allais au travail, je devenais quelqu'un d'autre que moi-même et quand je rentrais chez moi, je pouvais redevenir chez... revenir à moi-même, sauf que le soir, euh, ben on a à peine le temps de redevenir soi-même, qu'il faut aller se coucher et le lendemain euh, reprendre euh, la cravate avec euh, le truc. Là, je ne portais pas de cravate, mais... Euh, et... et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on devient schizophrène et on, on, on finit par même plus de... par, par se demander qui on est vraiment nous-mêmes. Pour moi, le déclencheur, ça a été de voir une autre annonce dans une boîte dans laquelle j'aurais rêvé travailler, qui travaillait dans les domaines de l'économie sociale et solidaire, qui, qui avait des missions que, qui, qui m'auraient plu vraiment profondément au fond de moi-même. Et quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Vraiment, qu'est-ce que je fais là et, euh, et ça a été le premier pas qui m'a permis, au bout d'un moment, de me dire « mais c'est bon, j'ai plus rien à faire ici, je vais partir ». Bien sûr, on en rencontre plein des freins, il y a toujours des choses pas cool qui se passent à droite, à gauche, il y en aura toujours, mais justement c'est ça qui est super intéressant, c'est que euh, à se sentir soi-même et à se sentir libéré, on sait que euh, les freins sont des freins, c'est pas un obstacle, c'est pas quelque chose qui va nous arrêter, et que... Quand il y a quelque chose de mauvais, c'est génial parce qu'au final, c'est une occasion d'aller créer une autre chose qui nous, qui nous correspondra peut-être encore mieux. Et c'est euh, une des choses qu'on a remarqué depuis qu'on euh, qu a commencé Sideways, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe et qui, sur le coup, peut paraître mince, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir continuer sur notre route droite, en fait, ça nous fait faire des chemins et on invente des choses qu'on n'aurait pas pensé avant et qui, au final, apportent des plus. Euh, L'exemple le plus simple, c'est euh, le jour où Benoît a dû quitter son appartement. Bah, il s'est dit, bah, pff, trouver un appart à Paris, c'est juste la galère. Euh, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller vivre en camion. Bah, allez, c'est l'occasion. Ce qui m'a étonnée, c'est de me rendre compte qu'être libre, c'était quelque chose qui me semblait extrêmement compliqué dans la société. Et qu'aujourd'hui, bah, il suffit d'avoir les informations, mais les moyens ils existent. Et je pense à tous mes amis, à toutes les personnes que je connais qui sont, qui sont dans ce système, qui sont des créateurs, qui sont des, des personnes qui ont des envies, qui ont du potentiel à l'intérieur d'eux et qui, qui, qui n'aperçoivent pas ces, ces, ces, ces solutions-là parce que c'est super difficile de les voir. Moi-même, quand j'étais à l'intérieur de la société, j'avais beau les chercher en plus, parce que je les cherchais à travers Internet, je les cherchais à travers beaucoup de choses, et je les ai pas trouvés autant qu'en allant directement à la rencontre des gens, parce que quand on voit les gens qui le pratiquent, ça a strictement rien à voir avec quelque chose qu'on pourrait voir sur Internet. Donc j'encourage toutes les personnes à aller rencontrer les projets qui sont autour de, de chez eux, parce que c'est ça qui, qui, qui fait, permet de prendre conscience de la réalité. Le plus difficile, c'est c'est pas de trouver les solutions, c'est de trouver aussi, euh, euh, de réussir à se libérer. Et réussir à se libérer en trouvant les solutions, je pense que ça aide à se dire si c'est possible et petit à petit à, à enlever les poids les uns après les autres.